Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens de sortir un nouveau cours, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un runfit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Yeah, J'ai plein de trucs à vous annoncer ce soir, je vais vous prendre 10 minutes de votre temps pour vous parler un peu de ma vie. Euh, J'avais promis des annonces la semaine dernière, puis après on, on va commencer le live tranquille. Du coup vous avez vu, il y a pas mal de changements visuels déjà sur le live. Et euh, du coup j'essaie d'améliorer la, euh, la qualité du live, c'est important je pense. J'ai mis une petite musique, j'espère que ça vous plaît. Si la musique, ça vous fait chier, faut me dire. <rire> faut me dire dans le chat. Euh... Du coup, euh, ouais, j'ai quelques annonces à vous faire, comme je vous disais. Et, euh... Alors, c'est un peu particulier pour moi, la ce soir, parce que je ne suis pas dans mon setup habituel. J'ai déplacé mon ordinateur. Euh, j'ai plein de problèmes. J'ai pas le double écran. J'ai pas, donc, euh, risque d'avoir euh, quelques, euh, quelques petits capotages. Mais euh, bon, ça va le faire. Ça va le faire. Euh, parce que du coup, là vous voyez, le... vous voyez probablement mon, mon écran, voilà, euh, ok. Et euh, du coup, euh, je voulais vous parler de la nouvelle formule de French GB. Et euh, c'est important pour moi de vous parler de ça. Euh, parce qu'il y a, y a eu beaucoup de changements. J'ai profité du confinement pour euh, mettre en place quelques projets euh, qui étaient importants pour moi. Et, euh, et du coup, euh, ces projets sont importants parce que c'est dans, dans l'évolution de French Defensive Back. Et je tenais à vous rappeler que, que tout ça c'est grâce à vous et euh, aujourd'hui si j'en suis là c'est parce qu'il y, y a cette communauté qui est derrière moi qui me suit donc vous qui suivez les lives, tous les gens qui sont abonnés à Instagram, à ma newsletter et toutes ces personnes là qui me permettent du coup de partager ce contenu et, et de, de faire vivre la, la chaîne et euh, le, le, la, la première chose que je voudrais vous annoncer c'est que il y a une toute nouvelle formule et cette toute nouvelle formule c'est quoi C'est très simple en fait, on, on va faire un live toutes les deux semaines, le mercredi soir à 20h30. Donc là c'est le dernier live que je fais à 19h30, donc ça sera à 20h30 tous les soirs maintenant. Il y aura une vidéo tous les mardis et tous les jeudis qui seront généralement des replays de ce live. Donc si vous avez raté les lives, vous aurez les meilleurs moments du live en replay, ça sera découpé. Euh, il y aura aussi un email tous les lundis euh, pour apprendre la défense. Et ça du coup, vous suffit de vous abonner à la newsletter, le lien est juste en dessous dans, dans la description. C'est très très important parce que j'arrête les articles de blog. J'arrête les articles de blog pour la simple et bonne raison que le, le blog n'a pas de visibilité en fait et euh, je préfère faire des, des mails comme ça. Donc je vous mets dans les, les les articles, je les écrirai dans les mails directement. Donc du coup, si vous voulez recevoir les articles que j'écris, il faut vous abonner à Navisateur qui est euh, du coup directement dans la description, comme je viens de vous dire. Donc on parlera de beaucoup de techniques, de stratégies, de toutes ces choses là. Euh, et surtout, euh, je suis pas peu fier de lancer la première école en ligne de football américain en France. Euh, je vais vous montrer ce que c'est rapidement juste après. Euh, L'idée sur cette école en ligne, c'est de vous fournir un nouveau cours de football tous les mois. C'est d'échanger avec vous via un chat. Il y a un chat qui est fait exprès pour ça dans le site internet. Donc, c'est-à-dire que du coup, on va déplacer la communauté euh, dans, euh, dans ce site internet-là plutôt que ce soit sur Facebook. Facebook, je trouve que c'est très peu qualitatif. Euh, les stats me montrent que là, très très peu d'entre vous voient les posts que je fais pour la simple et bonne raison que Facebook en fait trie les posts. Du coup, ce qui fait que j'ai aucun commentaire sur les posts. J'ai rarement des échanges quand je pose des questions. Enfin, ça marche pas du tout. Donc, du coup, je vais arrêter tout ça. Je vais me servir de Facebook que pour communiquer avec vous les moments où il y a les lives et toutes ces choses-là. Euh, et du coup, donc, on va pouvoir échanger via le chat de l'école en ligne directement. Et il suffit simplement euh, pour pouvoir échanger dans le chat de, de, de vous abonner à un cours. Il y a plein de cours gratuits sur la plateforme. Il y a plein de... La newsletter aussi vous permet de, de, de, de, de vous connecter sur le site et d'échanger avec moi. Et surtout, en fait, vous allez avoir la possibilité... Euh, de poser vos questions maintenant directement sur chaque module de chaque cours et du coup je répondrai à toutes les questions qu'on me pose dans les cours qu'on m'achète le lundi à l'écrit ou en vidéo, en vidéo si j'estime qu'il y a besoin d'une vidéo et du coup vous aurez accès à toutes les questions qui ont été posées et vous pourrez poser toutes les questions dont vous avez besoin l'idée c'était vraiment de vous placer vous au cœur de cette communauté là, de cette école en ligne c'était très important pour moi donc voilà c'est French Defensive Back Football School la première école de football américain en France je suis très très heureux de vous annoncer ça ce soir et euh, du coup, euh, comme je vous disais, un nouveau cours tous les mois, échange, via le chat, etc. Euh, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc juste, je vous montre le site qui ressemble à ça. Hop, attendez, je regarde. Est-ce qu'il y a des, des commentaires Posez-moi les questions s'il y a besoin. Donc voilà, la, la, la French Defensive Back Football School, c'est ça. Euh, attendez, parce que du coup, j'espère je que vous voyez correctement. Oui, très bien. Euh, du coup ça se présente de cette manière là, Suffit de, vous pouvez vous connecter, créer un compte, vous abonner à la newsletter ici, tous les liens sont dans la description. Là du coup vous allez retrouver euh, tout euh, du coup, euh, ce que j'appelle les mini-cours, euh, les coachings qui sont des choses un, un, peu, plus, euh, un, peu, plus, un peu moins denses, donc euh, euh, les coachings ça va être tout ce qui va être de la technique, les mini-cours ça va être tout ce qui va être de la, de la stratégie mais euh, très, très centré sur, certes, sur des, des détails bien précis, évidemment les, les, les deux e-cliniques que j'ai euh, le clinic sur le quarter et le clinic sur la cover 3 match sont aussi disponibles ici. Et là, du coup, vous avez les outils de coach, donc l'outil que j'ai fait pour réaliser le playbook et toutes ces choses-là. Et euh, évidemment, donc, du coup, je disais, vous pouvez vous abonner à la newsletter et euh, recevoir du coup, euh, mes articles gratuits euh, directement, dans le... directement par email. Donc euh, voilà, l'idée, c'est ça. Et je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça ce soir. Euh, on, va, on va tout de suite passer au sujet, mais euh, voilà, je suis très, très, très, très, très heureux de vous annoncer ça. C'était un projet que j'avais depuis un moment et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. De placer les, les, les gens, qui, les coachs qui achètent du contenu euh, sur French Defensive Back dans, dans, au cœur d'une communauté et à un endroit où ils peuvent avoir tout ce qu'ils qui, euh, qu achètent euh, directement au même endroit. Et c'était vraiment, vraiment important pour moi qu'il qu y ait ça. Euh, du coup, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Et si vous le faites, donc en vous abonnant dans la newsletter tout de suite, vous recevrez un code promo de 30% qui sera valable sur tous les cours en ligne de l'école. Euh, vous recevrez le, le mail en fait juste après le live. C'est un email automatique qui est prévu d'envoyer à, à 21h30.